Qu'est-ce que la franc-maçonnerie opérative Ou plutôt, qu'est-ce que le compagnonnage La maçonnerie de métier existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme s'est dressé sur ses deux jambes et qu'il a été capable d'aligner deux pierres l'une à côté de l'autre. Cependant, elle ne peut être confondue avec la franc-maçonnerie opérative, qui prend racine au sein d'une corporation. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie, qui est dite spéculative, est dite spéculative pour la différencier de celle dite opérative, qui était une, une corporation de maçons de métier. La plupart à tort pensent que la franc-maçonnerie spéculative est issue de cette confrérie. Ce n'est pas exact. La franc-maçonnerie spéculative n'est pas directement issue de cette confrérie. Tout au plus, cette confrérie a côtoyé non sans intérêt ses fondateurs. L'initiation pratiquée par les compagnons opératifs consistait en des signes, mots et attouchements, ce qui permettait de différencier et d'attester les compétences des uns et des autres, afin qu'ils puissent se reconnaître entre eux sur n'importe quel chantier. Ainsi, ne pouvaient-ils pas usurper indûment un salaire supérieur à leurs propres compétences, mais qui plus est, ils ne pouvaient nuire à la qualité de l'ouvrage au travers du métier. La finalité consistait en la Préservation de la qualité de l'ouvrage à travers les compétences professionnelles qui procuraient avantage et intérêt, Ce n'était ni plus ni moins qu'un syndicat ouvrier qui, par ses pratiques, conservait le quasi-monopole des chantiers. L'éloignement des chantiers les uns des autres et les moyens de locomotion limités à cette époque ont imposé à cette corporation la mise en place d'un système d'entraide et de solidarité couplé à un système de reconnaissance. L'initiation permettait également d'inculquer une certaine rigueur et une morale propre à préserver l'art du métier, mais aussi, par les épreuves et les sanctions qu'elle imposait, elle favorisait l'esprit de corps nécessaire à toute confrérie. Qui plus est, outre le fait qu'il ne restait pratiquement jamais sans travail et qu'il pouvait ainsi survenir continuellement à leurs besoins, les compagnies, ne payaient aucune taxe lorsqu'ils se déplaçaient. Ils en étaient d'autant plus libres car ils étaient sous la tutelle et le protectorat d'un seigneur ou d'un roi. En effet, cette protection leur garantissait le droit de circuler librement, mais aussi de s'assembler entre eux une fois l'an pour discuter du métier et rendre la justice selon les devoirs mis en place. En contrepartie, ils faisaient allégeance. Ces rencontres n'étaient ni plus ni moins qu'à l'image de nos convents actuels. Ce droit de justice que leur seigneur leur conférait était le fondement même de cette confrérie. En outre, ces privilèges et franchises viennent du nom de franc-maçon, c'est-à-dire maçon franc, maçon affranchi de toute taxe, en anglais « freemason » qui veut dire « maçon libre ». En période de guerre, ce qui était fréquent, ou lorsque le seigneur décédait, la confrérie se mettait en sommeil et les devoirs n'étaient plus respectés, ce qui de facto perturbait le métier. Ce chamboulement perdurait jusqu'à ce que les héritiers ou le successeur reconnaissent et confirment de nouveau les devoirs. Et l'on repartait ainsi pour une nouvelle période. À cette occasion, un nouveau manuscrit était établi, comprenant les règles passées, agrémenter des corrections nécessaires ou bien de nouveaux devoirs. On se rend compte de la multitude de manuscrits repris et modifiés au cours du temps. Car chaque pays, bien que les règles fussent similaires, avait ses propres devoirs. Au cours des siècles, cette confrérie a été garante pour les donneurs d'ordre de la qualité des ouvrages au juste prix. Et pour les ouvriers, de l'assurance d'un travail bien rémunéré. Les compétences de métier étaient reconnues selon trois degrés qui étaient ceux d'apprentis, de compagnons, et de compagnons fini. Le compagnon fini était celui qui avait achevé son tour de France et dont les compétences les plus élevées étaient reconnues par ses pairs. Le tour de France s'effectuait dans le sens des aiguilles d'une montre. Il avait pour but la formation des compagnons, où ce périple était censé fournir la connaissance de tous les matériaux et de toutes les techniques de taille. Il permettait également la sociabilité en favorisant la rencontre des hommes. Les compagnons du Tour de France et des Devoirs Unis nous disent, je cite, « Le Tour de France est le symbole de la caisse, du passage du multiple à l'un, du retour de la matière à l'esprit, des étapes multiples sur la route de l'accomplissement, de l'incarnation de l'esprit dans la matière, pour ceux qui sont capables. Pour les autres, c'est une école pour connaître et approfondir leur métier et les êtres humains. » Fin de citation. Le compagnon, ayant fini son tour de France et ayant été reçu à la suite de la présentation de son chef-d'œuvre, pouvait alors, s'il le souhaitait, honorer en son nom un chantier et employer sous ses ordres d'autres ouvriers. Il était alors compagnon fini de par le métier et maître de par la fonction, maître au sens de maître d'œuvre. Il va sans dire que les apprentis et compagnons qui étaient employés par ce maître d'œuvre étaient tous issus de la même corporation. En effet si l'on peut supposer qu'au départ la franc-maçonnerie opérative commença par la création d'une seule et même corporation, bien vite les désaccords les multiplièrent. Il y avait la corporation de Maître Jacques, celle du père Soubise et celle du roi Salomon. Lorsque l'on parle de désaccords, c'est un doute féminisme, car en réalité il existait une compétition et une haine farouche entre ces diverses confréries. Aussi, il est impensable que les, maîtres, les membres excusez-moi, de cette différence corporation aient pu se côtoyer en ayant des liens fraternels. Lorsque deux compagnons se rencontraient au hasard des chemins de France, ils se livraient alors à une gestuelle et un vocable bien précis qui déterminait le sort de leur rencontre. On appelait cela le topage. Si la reconnaissance était effective, il y avait entre eux un échange d'informations, et ils pouvaient même continuer ensemble leur route. Si ce n'était pas le cas, les coups de coine volaient. L'un d'eux devait alors céder le passage en reconnaissance de son infériorité. Si aucun des deux ne cédait le passage, le combat durait jusqu'à ce que l'un des deux ait le dessus. Ou bien jusqu'à ce que, meurtri par les coups, chacun reprenne sa route. Nombreux sont les compagnons tués et jetés dans les fossés sur les chemins de France parce qu'il n'avait pas voulu céder le passage. La fierté et l'orgueil mal placés étaient la cause de tous ces morts. Car si l'on venait à apprendre qu'un compagnon avait cédé volontairement le passage à un compagnon d'une autre confrérie, sans se battre, il était raillé et méprisé. Si les compagnons conservaient auprès de la population une image d'excellence due à leurs compétences dans l'art du métier, ils n'étaient pas, entre membres des diverses confréries, des parangons de sagesse Pire. Ils allaient même par distraction jusqu'à provoquer volontairement entre eux le combat. Lorsqu'un compagnon quittait sa Cayenne pour son tour de France ou tout simplement pour travailler dans une autre ville et qu'on lui organisait une conduite en règle, il arrivait que les compagnons d'une autre corporation, sachant cela, les attendent à la sortie de la ville pour volontairement provoquer le combat. Cette conduite était bien souvent attendue à la sortie de la ville par une confrérie adverse, ce qui devait être une fête se transformer en l'or, en bataille rangée, où insultes en tout genre et coups de canne étaient de mise. Il y avait également dans les Cayennes, en tant qu'acceptée, la présence d'une femme, qui par ailleurs était la seule à être acceptée au sein des loges, et que l'on appelait « la mère », et qui pouvait être le cas échéant assistée d'une sœur, qui bien souvent était sa fille. Elle était l'épouse d'un compagnon et s'occupait de l'intendance, à l'image d'une aubergiste, mais elle jouait également le rôle de confidente, comme l'aurait fait une mère de substitution. Elle était reçue au sein de la loge par une initiation particulière. Viennent ensuite toutes les personnes représentant un intérêt pour la communauté. Ce pouvaient être les donneurs d'ordre ecclésiastiques, mais aussi tout sympathisants influent. influents. La présence des francs-maçons acceptés au sein du compagnonnage n'était due qu'à la nécessité et à l'opportunisme. Les premiers francs-maçons spéculatistes faisaient partie de la noblesse et du clergé. et ils ont été acceptés dans les loges opératives, c'est pour la simple raison que non seulement les compagnons n'avaient certainement pas d'autre choix que de les accepter, mais que cela n'avait pour eux strictement aucune conséquence. S'ils ont bon gré mal gré accepté ces notables, c'est qu'ils étaient influents auprès des donneurs d'ordre qui les faisaient travailler. Du reste, ces notables n'étaient pas intéressés par les secrets de métier, qu'en auraient-ils fait Ils étaient plutôt intéressés par la rigueur, la morale, la fraternité qui liait les opératifs entre eux, tout autant que leurs signes de reconnaissance. Ce rapprochement a pu se faire sans aucune incidence pour les compagnons qui, sans rien dévoiler de leurs secrets de métier, trouvaient en eux de sérieux alliés. Bien que le terme de franc-maçon spéculatif soit exact, on peut tout de même distinguer en deux notions. Celle de franc-maçon accepté, c'est-à-dire franc-maçon accepté dans une loge opérative, et franc-maçon spéculatif dans une loge spéculative. Ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, en ce qui concerne les spéculatifs acceptés, on peut supposer qu'ils ont de tout temps existé. Ils sont concomitants avec la création des corporations opératives. Ces spéculatifs acceptés étaient les seigneurs, mais aussi les notaires, en effet, ne sachant ni lire ni écrire, il leur fallait un homme de loi pour édifier ses devoirs. Cette corporation, ne pouvant être clandestine, les francs-maçons acceptés sont apparus en même temps que les confréries pour qu'elles puissent fonctionner librement. Pour ce qui est de la franc-maçonnerie euh, franc exclusivement spéculative, on situe sa naissance en 1717 avec la création de la Grande Loge de Londres, par quelques francs-maçons, dont Jean-Théophile Desseuaglier et Jean, euh, James Anderson, qui sont les plus connus. Ce qui est néanmoins surprenant, c'est que bien que l'on situe l'esclivisité spéculative de la franc-maçonnerie en 1717, les constitutions d'Anderson de 1723, texte fondateur pour la plupart des francs-maçons, font tout de même référence à une franc-maçonnerie de métier, en s'adressant explicitement à des opératifs. Cela est incompréhensible et n'a de sens que si l'on admet le fait que le contenu de leur assemblée à cette époque devait être identique à celle des opératifs, expurgé cependant de tout ce qui concernait le métier, bien évidemment. Par conséquent, il s'agissait d'un contenu exclusivement à vocation fraternelle et par la transmission de devoirs essentiellement moraux qui se traduisaient par la défense de la veuve et de l'orphelin. Ce n'était ni plus ni moins que l'ancêtre de certains cercles caritatifs que nous connaissons aujourd'hui comme le Lyons Club, Kiwani ou autres, et non un, initia... une... un enseignement initiatique en tant que voie d'éveil comme c'est le cas aujourd'hui. 1720... De 1723 jusqu'à la Révolution, de 1789, tout au moins en France, cette franc-maçonnerie spéculative qui n'initiait auparavant que la noblesse s'ouvrit peu à peu aux commerçants, médecins et autres notables. Durant ce laps de temps, ils édifièrent les rites maçonniques. Ces rites furent modifiés et agrémentés pour aboutir au rite français d'abord en 1786 et le rite écossais ancien accepté ensuite en 1801. On peut dire qu'il aura fallu 70 ans pour que le rite maçonnique vienne entre parenthèses à maturité et pour que la franc-maçonnerie spéculative se désolidarise totalement de la franc-maçonnerie opérative. Ces deux francs-maçonneries étaient totalement distinctes l'une de l'autre par leur contenu, tout comme elles le sont aujourd'hui, bien que toutes deux soient encore présentes sur le territoire. Bien que cette confrérie opérative ne construise plus aujourd'hui en France de cathédrale, elle est toujours active de nos jours. La dénomination a changé, ils ne sont plus francs-maçons, mais compagnons du devoir du tour de France, et il faut bien l'avouer, ont conservé une image d'excellence que la franc maçonnerie spéculative leur a toujours envie. Bien que la franc-maçonnerie spéculative soit née aux côtés de celles dites opératives, celles des bâtisseurs tailleurs de pierre, elles n'ont rien de commun. Elles ont toujours été totalement distinctes l'une de l'autre. Bien évidemment, les fondateurs de la franc-maçonnerie spéculative ont cohabité un certain temps avec les maçons de métier. Mais cette cohabitation est du même ordre que celle qu'il peut y avoir aujourd'hui sur la route entre les automobilistes et les motocyclistes. Peut-on objectivement se confondre au seul couvert qui se partage la chaussée Le seul héritage que l'on puisse revendiquer, les concernant. Et que si la franc-maçonnerie opérative euh, n'avait pas accepté à une certaine époque, par nécessité, des personnes étrangères au métier, on peut supposer que la franc-maçonnerie spéculative, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'aurait jamais existé. La voie initiatique est par définition une voie strictement personnelle qui ne concerne exclusivement que l'intimité de celui ou celle qui s'engage. Elle ne concerne en rien la collectivité. Ce serait même l'inverse. Le chemin initiatique est une retraite intérieure, un détachement pour les contingences sociales et sociétales. Autrement dit, celui ou celle qui s'engage sur le chemin de l'éveil se retire, entre parenthèses, du monde. Comprenez-nous bien, il ne s'agit pas ni d'ascétisme, ni d'érémitisme, mais tout simplement d'un détachement. Un détachement sur tout ce qui emplit nos journées et qui nous engage au quotidien. L'aspirant à l'initiation est à l'image d'un apnéiste qui délaisse la surface en s'attraînant chaque jour à descendre davantage, plus profondément. L'apnéiste n'a d'existence qu'au fond de l'eau, et de la même manière qu'il perd cette qualité s'il reste à la surface, un franc-maçon perd également la ciel, s'il s'active dans la société au lieu de s'en retirer. Autrement dit, ceux qui travaillent sur les contingences sociales ne sont pas des francs-maçons sur un chemin aux sciences initiatiques du terme. Le lieu où ils se réunissent ne peut pas être appelé un temple, et le contenu de leurs travaux n'est que la résultante d'une réunion amicale ou bien syndicale En cela, il n'y a aucune objection, si nous appelons un chat un chat. On a toujours, posé, on a toujours pour des raisons prosélytes et simplistes, associé le compagnonnage à l'église catholique. Cependant, à cette époque, ce n'était pas le compagnonnage en particulier qui était lié à l'église, mais l'intégralité de la société. En effet, aucune séparation entre l'Église et l'État n'étant prescrite, comme c'est le cas de nos jours, c'était le clergé qui faisait la pluie et le beau temps. Soit on affichait sa croyance catholique, soit on était considéré comme hérétique et auquel cas on était supplicié. Il n'y avait aucune place pour la demi-mesure, aucune place pour les indécis et encore moins pour des croyances autres. Les donneurs d'ordre, hormis le clergé, étaient essentiellement la noblesse et la royauté qui relevaient du droit divin. Eux seuls étaient intimement liés à l'Église catholique. Les compagnons, quant à eux, étaient davantage sur une posture que sur une réelle foi en la Sainte Église. Certes, certains compagnons devaient avoir une foi profondément catholique, mais cela relevait somme toute d'une conviction personnelle et non d'une condition sine qua non au métier. Pour la plupart d'entre eux, cette croyance n'était qu'une façade destinée à se protéger. Pour cela, on trouvait clairement dans le rite de réception une volonté d'afficher cette idéologie chrétienne, que ce soit par la présence de la tour de Babel, par le blason de Marie-Madeleine ou par la symbolique des éléments qui représentent ici la descente de l'esprit dans la matière, ou bien la résurrection qui était mise en avant dans le mythe de l'architecte, etc. Tout cela n'était en partie qu'un miroir aux alouettes, car nombreuses sont les traces laissées dans les pierres par les compagnons qui prouvent incontestablement qu'ils savaient aussi se moquer de l'Église. Si au sein du compagnonnage, la croyance catholique avait tenu la place qu'on souhaite lui voir prendre, elle n'existerait tout simplement plus. Les dénonciations menant les compagnons au bûcher auraient eu vite raison de ces corporations, d'autant qu'il est écrit dans le premier article des Constitutions d'Anderson, je cite, un maçon est obligé par sa tenue, sa tenue d'obéir à la loi morale et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un liberté, libertin irreligieux. Mais quoique dans les temps anciens les maçons fussent astreints dans chaque pays d'appartenir à la religion de ce pays ou de cette nation, quelle qu'elle fût, il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre seulement à cette religion que tous les hommes acceptent laissant à chacun son opinion particulière, et qui consiste à être des hommes bons et loyaux, ou des hommes d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. Fin de citation. On aura noté que les compagnons dans les temps anciens étaient astreints d'adopter la religion du pays où ils travaillaient. La raison est fort simple. Les chantiers étant internationaux, ils devaient faire allégeance au pouvoir en place afin de pouvoir travailler et circuler librement. Les compétences nécessaires pour mener à bien, les constructions, et les constructions étant rares, il fallait bien accepter les compagnons venant d'autres pays. Cependant, tous les pays ne pratiquant pas la même religion, les compagnons devaient adopter la religion du pays concerné s'ils voulaient travailler. Nous, revenons, nous relevons ici une posture hypocrite, tant de la part du compagnonnage qui, à la frontière, était censé changer de religion, que du pouvoir établi qui n'était pas dupe mais qui, par nécessité, feignait à croire à ces conversions soudaines. Ce compromis, qui était basé sur une hypocrisie réciproque, favorisait les intérêts des deux parties les uns continuaient de travailler où que se situent les chantiers, les autres étant assurés que ceci serait mené à terme. Si en France, la religion catholique a été imposée au compagnonnage depuis sa création, cela ne veut pas dire que celui-ci l'est totalement adopté. La pratique de la religion catholique n'était pas une condition sine qua non exclusive pour la pratique du métier. Elle n'était qu'arrangement. Dans la Bible, il est écrit, dans l'Exode, « Tu ne tueras point » et dans le Lévitique, « Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par la violence ». Si les compagnons avaient été de fervents catholiques, comme on le prétend, il n'y aurait pas eu cet orgueil déplacé qui a été la cause de toutes ces batailles et de tous ces morts. Bien que la maçonnerie compagnonique et la franc-maçonnerie spéculative soient totalement distinctes, elles se sont confondues à un moment donné. Au XIXe siècle, c'est le compagnonnage qui s'est, entre parenthèses, maçonnisé. Et au XXe siècle, c'est l'inverse, c'est la franc-maçonnerie qui a voulu, entre parenthèses, se compagnoniser. On voit apparaître tout au long du XIXe siècle, dans les rituels des loges compagnoniques, des éléments spécifiques qui ont été puisés à la symbolique maçonnique spéculative, ainsi qu'à ses rites et ses légendes. Ces emprunts sont dus premièrement à un manque de rigueur qui est une conséquence de la multiplication des, com des sociétés compagnoniques mais aussi du fait que celles-ci cherchaient également à redorer leur blason en adoptant un modèle qui leur semblait plus pérenne. Cependant, le déclin du compagnonnage traditionnel était entamé, et la raréfaction des chantiers n'a fait que l'accentuer. En intégrant dans leur rituel des éléments propres à la franc-maçonnerie spéculative, les compagnons espéraient préserver la continuité de leurs devoirs. Ils escomptaient amorcer ainsi une transition du religieux au spirituel, en diminuant peu à peu la place du métier dans leur rituel, tout en la conservant bien évidemment, mais en donnant une plus large place à la libre spiritualité et espérer trouver ainsi une nouvelle façon d'être. Cependant, cela a été voué par avance à l'échec, car au compagnonnage, n'ayant de raison d'être uniquement par le métier, sa mort était inscrite avec l'expansion des syndicats ouvriers et la fin, entre parenthèses, de la construction des cathédrales. Les constructions exceptionnelles ayant en partie disparu, une infime partie de compagnons travaillent aujourd'hui à la restauration des bâtiments historiques, ainsi qu'à la construction de certains édifices. Mais le nombre de ces ouvriers est bien moindre qu'à son apogée. En outre, trois corporations subsistent de nos jours, et même si les relations entre elles sont fraternelles, ce qui n'était pas le cas par le passé, la tradition et la modernité se rejettent toujours mutuellement. Aujourd'hui, ces mêmes ouvriers qui ont su perpétrer le compagnonnage exècrent pour la plupart les francs-maçons, qu'ils considèrent comme des usurpateurs. Et pas seulement parce que ceux-ci leur ont emprunté quelques symboles, mais aussi parce qu'ils considèrent que la franc-maçonnerie est anticléricale. Ce qui est faux pour la plupart des francs-maçons spéculatifs et qui ne concerne que la franc-maçonnerie libérale. Les compagnons exècrent aussi la franc-maçonnerie parce que la plupart des francs-maçons actuels, à défaut de se contenter d'une antériorité remontant en 1717, se revendiquent ouvertement du compagnonnage et inspire ainsi bénéficier de l'image d'excellence que le, compagnon a, le compagnonnage a su préserver au travers, au travers de l'art de leur métier. Cette défiance qu'ont certains compagnons vis-à-vis -vis des francs-maçons n'est pas justifiée par le bon sens, mais par l'ignorance de leur propre parcours et de ce que représente la franc-maçonnerie spéculative. Ce sont eux qui ont intégré dans leur loge, par intérêt, des personnes étrangères au métier qui n'ont pas forcé la porte. Nous ne reviendrons pas sur ce, ce fait car nous l'avons largement expliqué par la présence de maçons acceptés. Nous pouvons dire seulement que le compagnonnage actuel n'a plus rien à voir avec le compagnonnage d'antan. Bien évidemment, il existe toujours de nos jours, mais il n'est plus que dans la majeure partie qu'une école d'apprentissage, une parmi tant d'autres. Le compagnonnage ne pouvait décroître avec que décroître par rapport à l'apparition la, à du code du travail, ainsi qu'avec les règles qui régissent l'attribution des marchés. Aujourd'hui, certains compagnons deviennent chefs d'entreprise et n'emploient exclusivement que d'autres compagnons pour se spécialiser et ne travailler que dans des secteurs de niche. En quoi, mots, signes et attouchements leur seront-ils aujourd'hui nécessaires on se rend bien compte dans ses écrits que le compagnonnage, qui n'était au départ qu'une association d'hommes de tailleurs de pierre, est devenu, à la suite de scissions et d'adoptions d'autres corps professionnels, une corporation de métiers dont une des seules raisons d'être était la préservation du métier et des intérêts qui y étaient liés. En outre, nous avons vu également que si le rite d'adoption comportait quelques éléments tirés de la symbolique catholique, il n'était pas un rite initiatique à proprement parler, ou tout du moins, pas dans le sens de chemin d'éveil à la conscience. De plus, le compagnonnage actuel n'a eu d'autre choix que de se laïciser s'il voulait survivre. Aussi trouve-t-on aujourd'hui des compagnons d'autres confessions que la religion catholique, mais aussi des athées, ce qui supprime du même coup l'obligation de participer à la messe dominicale. Bien que le compagnonnage soit entré dans une phase de modernité, il y a, il y a toujours un antagonisme qui l'oppose à la tradition. Et si la laïcité s'est imposée, la mixité n'est toujours pas de mise.